Wow. Je voudrais vivre ailleurs wow. Ailleurs pour la meilleure Il wow. oh, y a un mec qui s'est biché wow. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il se passe Qui se fait tamponner C'est la merde, si j'appelle les pompiers, moi, vont appeler les flics T'es bourré euh, bah, On appelle pas les pompiers là, on va être obligé, mon gars, si t'es KO euh. non, non non, si, si, ah, si les, oui, rebours, est Alors, là, les problèmes oui. Tiens, Ah mais comment on... ils ouais, rentrent je, va ouais. je, tu... je, je vais le ré... je vais le récupérer son scout ah, Ça va, il est léger Ouais, truc de merde J'ai pas vu, t'as vu toi ce qu'il lui est arrivé ou pas il a, il a perdu le contrôle pour... En fait c'est quoi Il est arrivé là et il s'est pris, euh, pris le faire face donc... Oh bâtard a... Tu l'as vu toi Tu l'as vu faire là D'accord Tout seul, tout seul, il a... J'ai pas vu moi, j'étais derrière toi, j'ai rien vu Oh putain, ouais oh, J'ai rien vu T'as mal quelque mec ou pas T'as mal Les clés il les a Ah c'est un sans contact C'est la première fois Dernière, hein bah, <rire> T'es pas loupé, là, mon cochon Bah, ouais. T'habites où oui, la Boulogne. Boulogne Ça hein. vers chez moi, ça. Reste assis pour l'instant, tu vois, reste tranquille. T'as mal euh, quelque part, ou pas Ça va T'as le bide, tout est raflé. Ouais. Les jambes, machin, ça va. Non, les, gens... les bras, la tête. T'as rien Ouais. Ah, j'ai mis la béquille, c'est peut-être ça qui le bloque, non J'ai mis la béquille, enlève-la, c'est ça qui le bloque, je pense. Si tu le l'as, tu dois pouvoir C'est de la merde, ces trucs-là. C'est un sans contact, non C'est un sans contact. Tourne-le, tourne-le vers lui. Ouais. Et il va démarrer. Voilà. Putain, un truc de merde. Ah, bon, déjà, tu vois, il roule. Mais viens le chercher demain quand t'es vraiment. Euh... Tiens, regarde ça. Je sais pas si ça peut te servir. Tu le mettras sur. Euh... Tu travailles là hein <rire> Bah ouais, ouais. ouais, ouais. Tu travailles. Hein. Ouais. Fais, non, non, non, tu t'es arrêté avant. T'es tombé avant. T'es arrêté avant. Mais si tu veux y aller, vas-y. Hein. Ouais, bon, hein. Si tu travailles. Euh... Attends, je vais mettre mes warnings moi par contre. Je vais me mettre sur le côté parce que. Oh. Putain, c'est un malade. Il a de la chance hein. Et une fois, Par contre une fois que t'es chez toi Ouais une fois que t'es arrivé chez toi si t'as quoi que ce soit t'appelles les pompiers Comme t'es chez Watt t'es tranquille Tu vois en vrai En vrai parce que Tu c'est con mais t'as la tête qui a bien tapé et quand la tête elle tape, tu peux avoir des dingueries plus tard, tu vois ce que je veux dire? Tu es seul chez toi ou pas Nickel. Dis-lui ouais, un truc, tu vois. Ouais. C'est pas le mais mec, je te jure, que Bah, mec, t'es resté, euh, t'as mis quelques secondes avant de réagir. Après, scooter, hein. Ah oui ça va être là-bas, tu de là-bas. T'as frérot hein. Demain tu vas demain tu vas zouer, hein. tu, te rend... tu sens rien parce que t'as un le mal. Regarde, oh, ouais, oh putain mon gars. Rien que ça, et tu sais quoi bah, Juste pour ça demain, va aux urgences, ils vont te mettre des, des délires. Ok Parce que ça après les croûtes, faut en prendre. Si t'en prends soin tout de suite, c'est tranquille. Si t'en prends soin tout de suite, t'es tranquille, si t'en prends pas soin, tu vas avoir des infections à la con, euh, tu vois. Ça passer un drôle de week-end. Mais toi, mec, t'arrivais comme ça, ouais. t'es tombé là, et ton scooter il était là. Toi, le délire ouais. Et nous, nous... Le temple, et nous, nous... Le toi, toi, tu le suivais, et nous deux, on arrivait de l'autre côté. Beau bon... Grenelle. Non. Tu vas pas Demain, si tu te toi, ça va tu être comme un coup. Franchement, scooter, ça va tu ouais, ouais Ouais, franchement, tu Ouais, bien vu. Non, rappellera. Tu pars à mon top, le resté. Mais tu j'ai vu, mec, t'es resté en il est resté Enfin moi je suis Mais, une, putain, merde. Je de là, moi je viens de là moi. Et tu as, as tapé le record là, le truc bon oh, T'as brûlé jusque là ah, Tu racontes, c'est inconscient, euh, au moins 6 secondes Nous on est autour de toi, 10 secondes regarde, je pas pas me suis mis des... là sur le côté direct, toi t'étais en face et le camion s'arrête, s'arrêtait camion y aussi T'as ouais. fait un vrai truc, hein t'as fait un vrai truc Après on a eu peur Ouais Bah oui J'ai les trucs T'habites où Bah euh, la ouais. ouais. ouais. Pas t'as ton casque, tu te dépose, tu vas réussir à tenir ou pas. J'habitais ici les Non mais ouais, on pas, je, pas, mais pas mais on moi, je suis pas avec nous, on est pas ensemble Moi j'ai ma Je suis un <rire> <coeur> pris, moi. Je suis un quart connais pas. C'est toi, c'est un point commun. Par contre, t'as qu'un ton blouson, je sais si il vaut cher mon Tu vas réussir à. tenir quand même sur mon truc. L'arrière. C'est faire le fou. Ouais, fais pas le con, hein. parce que moi, j'ai une fausse plaque, frérot. Ah ouais <rire> Je, je peux faire arrêter faire ici. Tiens-toi, t'as pas peur des câlins, tiens-toi à lui, tu vois. J'ai pris un choc vénère. franchement bien sûr que t'as pris un choc vénère. Le simple fait que tu sois resté dans le Schwartz quelques secondes, c'est que t'as tapé la tête. Si t'as tapé la tête, sois vigilant. Préviens ta main. Vraiment. Tu lui dis pas je vais caler machin, tu lui dis chérie j'ai tapé la tête. Imagine par un truc là, un truc tout con. Tu Il faut que tu ailles aux urgences Ce sera pas l'alcool Ce sera pas l'alcool Elle sera là chez toi ta meuf ou pas Ouais Et tu crois elle dormira ou pas On va la réveiller ou pas Ouais Mais je vais lui dire Tu veux que je lui dise moi Non je raconte Tu vas dire Raconte ta version comme tu veux Tu vois Mais juste dis lui Dis lui frérot dis ce que tu veux Dis lui il y a un mec qui t'a coupé la route ce que tu veux Oui oui voilà Par contre dis lui que T'as tapé quand même Sans va voir ton casque frérot Ton casque qui la tête vas Viens je te ramène la boulette. T'as tout Contrôle Regarde t'as bien tout sur toi mec. T'as bien tout sur toi Ouais j'ai tout. Juste à tes clés. Ouais j'ai mes clés. Et t'as tes clés de chez toi Ça écoute-moi, j'habite à j'habitais six mois au J'ai pas te laisser en galère et tout ça. Il y aura un mec qui m'a sauvé, ça te bien le On, Là, on se retrouve demain. Tu te dérange pas Très bon, je te dis, viens. Bon, merci les gars. On a de rien, prends soin de ouais, toi. camarade la bonne soirée. Bon... bon pilotage.